Comme coucou, j'espère que vous allez bien, là où vous êtes, quoi que vous faites, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu la procédure « Campus France ». Donc euh, pour ceux qui me suivent déjà, merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche en bas. Comme ça, vous ne loupez pas mes prochaines vidéos. Je me présente encore une fois, je suis Sarah, euh, donc euh, étudiante en France euh, et résidente. C'est ma deuxième année en France. Donc euh, aujourd'hui, je vous parle de la procédure Campus France. Donc il y a des nouveautés par rapport à l'année dernière et par rapport aux années précédentes. Donc cette année, donc il y a pas mal de nouveautés et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo-là. Donc déjà le début de la procédure Campus France cette année, c'est bientôt. Donc il reste que quelques jours, c'est bien le 1er octobre 2021. Donc la procédure va commencer contrairement à l'année dernière elle a commencé l'année dernière, euh, le 1er novembre. Cette année, elle commence tôt, tôt, tôt, vraiment. Donc, euh, soyez bien prêts pour réaliser vos rêves et réaliser, euh, donc, votre projet d'études en France. Donc, tout d'abord, vous devez savoir, il y a deux procédures dans la procédure Campus France. Il y a la procédure DAP. Donc, la procédure DAP, c'est-à-dire euh, « Demande d'admission préalable ». Et cette procédure d'AP, elle contient trois catégories. C'est soit d'AP blanche, c'est-à-dire tous, tous les étudiants qui comptent euh, s'inscrire en première année euh, L1, euh, donc, euh, donc, euh, et euh, une deuxième catégorie qui est l'ENSA, c'est-à-dire tous ceux qui comptent s'inscrire euh, à l'école d'architecture, bien sûr et une troisième catégorie dans DAP qui est euh, la catégorie de BUT donc euh, bachelor universitaire euh, de technologie tout ce qui est à des AD, programmes à DUT. Donc voilà, donc pour la procédure euh, DAP, vous devez savoir, vous n'avez qu'un mois et demi pour soumettre votre candidature. C'est-à-dire la procédure Campus France, elle va commencer le 1er octobre, vous n'aurez que un mois et demi pour soumettre votre dossier. C'est-à-dire, vous devez le saisir dans un mois et demi et le soumettre pour qu'il soit bien validé par Campus France. Sinon, vous avez tout raté. Euh, du coup, ça commence le 1er octobre et ça se termine le 15 novembre 2021. Donc, le 15 novembre 2021, c'est le dernier délai pour soumettre votre euh, dossier de candidature Campus France si vous postulez pour l'une des catégories d'app, c'est-à-dire soit L1, soit École nationale euh, d'architecture, soit le programme BUT-ADUT. Donc voilà, euh, soyez bien prêts et surtout, ne perdez pas le temps parce que vous n'avez qu'un mois et demi. Deuxième catégorie de la procédure Campus France qui est la catégorie hors d Donc hors d'app, c'est tout ce qui est, est, tous les étudiants qui postulent au niveau L2, L3, Master 1, Master 2 ou bien tout ce qui est Polytech ou certains écoles d'ingénieurs ou de commerce. Du coup, pour ces étudiants-là qui postulent à tout ce qui est hors DAP, ce que je viens de noter là tout à l'heure, donc... Ils, ils ont deux mois, deux mois précisément pour soumettre leur dossier. C'est-à-dire, le premier jour, c'est le 1er octobre, début de la procédure Campus France et le dernier délai de soumission de leur dossier Campus France, c'est bien le 1er décembre. Donc attention, ceux qui postulent pour tout ce qui est L1, École nationale d'architecture euh, ou bien ADUT, soumettez bien votre dossier avant... Le 15 novembre 2021. Et pour tous ceux qui comptent postuler au niveau L2, L3, Master 1, Master 2, École d'ingénieurs, de commerce, Polytech, soumettez bien votre dossier avant le dernier délai qui est le 1er décembre 2021. Donc, attention et soyez prêts, mais surtout ne stressez pas, d'accord donc, on continue. Donc là, je vais vous parler plutôt des étapes de la procédure Campus France. Donc, je vais résumer les choses pour, pour que ça soit clair pour vous. Donc, la première étape déjà, c'est que vous devez avoir une adresse électronique valide et professionnelle. Donc, quand je dis professionnelle, je le souligne bien. Donc, ayez bien une adresse professionnelle, c'est-à-dire évitez dans votre adresse, qu'il y ait des surnoms, euh, des trucs euh, chelous, genre euh, Bella, Rosa, je sais pas. Donc, évitez tout ça. Euh, surtout, euh, évitez tout ce qui est familial dans votre adresse électronique et mettez un, votre nom et votre prénom. Ou bien, le, la première lettre de, de votre euh, prénom avec, euh, avec votre nom de famille. Donc, évitez tout ce qui est pas professionnel. Pourquoi parce que les écoles et les établissements auxquels vous allez postuler, ils vont bien voir votre adresse mail et ils vont bien accéder à tout votre dossier Pastel Diplomatie. Du coup, soyez professionnel et euh, faites en sorte que votre mail vous présente aussi. Présente votre profil étudiant et votre profil professionnel, d'accord Donc deuxième étape, c'est créer un dossier. Je suis... Euh, créer un compte Pastel Diplomatie. C'est-à-dire créer à travers l'adresse mail un compte Pastel Diplomatie. Donc, je vais vous laisser le lien en bas euh, vers euh, vers euh, voilà la plateforme de création du compte Pastel Diplomatie qui constitue la première étape primordiale pour réaliser votre projet d'études en France. Troisième étape, c'est créer un dossier Je suis candidat. On voit, une fois vous allez accéder, vous connecter à votre compte Pastel Diplomatie, vous allez avoir... Une, une Donc, une rubrique qui s'appelle « Je suis candidat ». Donc, vous cliquez dessus et vous commencez à saisir votre dossier. Donc là, je vais vous parler des justificatives auxquelles vous aurez besoin pour saisir ce dossier. Donc, première des choses, pièce d'identité nationale, votre pièce d'identité nationale. Vous devez aussi avoir un passeport, ça c'est important pour toute la procédure. Mais c'est pas forcément important pour euh, donc pour la pour euh, votre compte passé de diplomatie, mais ça sera important pour tout ce qui vient après. Ensuite, vous aurez besoin de tous les justificatifs euh, de votre cursus et de votre parcours depuis la première année bac jusqu'à la l'année auquel vous est, vous êtes actuellement. C'est-à-dire si vous êtes bachelier, vous allez plutôt vous avez intérêt à mettre toute votre cursus lycée si vous n'êtes euh, vous êtes vous avez déjà effectué euh, voilà des études supérieures donc mettez depuis le, la première année bac jusqu'à tout ce qui est tous les années que vous avez fait post bac et jusqu'à l'année même euh, de candidature au pastel diplomatie ok donc n'oubliez pas de scanner votre dossier et de les compresser d'accord parce qu'il y a une taille qu'il faut pas euh, qu'il ne faut pas, voilà, qu'il faut pas atteindre, quoi. Euh, donc, ensuite, vous aurez besoin des justificatifs de tests de langue. Et quand je dis justificatifs de tests de langue, donc ça, c'est important. Vous ne pourrez pas postuler aux établissements françaises sans test de langue, sans justificatif de tests de langue. Minimum B2. Donc, voilà euh, surtout les masters, ils demandent un niveau C1, donc je vous conseille vivement de passer un TCF parce que TCF c'est plus facile, mais il y a euh, une différence entre TCF, DELF, DALF c'est que TCF c'est juste un test qui dure je crois deux ans, mais par rapport à DELF, DALF donc euh, c'est des diplômes qui peuvent rester avec vous tout au long euh, de votre résidence en France et qui peuvent vous servir après. Donc ensuite, euh, donc vous devez sélectionner, la dernière étape, c'est que vous devez sélectionner les formations dans votre panier de formation. Et pour sélectionner ces formations, vous devez aussi euh, saisir les motivations. Pour chaque formation, vous devez écrire une petite lettre de motivation, pas lettre, mais vous devez écrire un petit mot que les établissements vont bien sûr lire, que les responsables pédagogiques de la formation vont... Lire, bien sûr. C'est pour ça, vous devez écrire « Bonjour, madame ». Vous devez présenter vos motivations, votre projet professionnel, votre projet d'études, pourquoi vous avez postulé à cette formation, quelles sont vos compétences pour que vous euh, soyez, euh, soi-disant, accepté dans cette formation-là. Donc, voilà. Euh, mais avant de, de sélectionner vos formations dans le panier de formation, je vous invite vivement, s'il vous plaît, de faire une recherche Vraiment une recherche minutieuse dans le catalogue de formation Campus France. Je vais vous laisser le lien en bas. Vous accédez dans ce catalogue et vous pouvez rechercher par domaine, par région, par mots-clés, les formations qui vous intéressent. Mais pas seulement qui vous intéressent, vous devez chercher les formations qui sont cohérentes, qui sont logiquement parlant euh, bien cohérents avec votre cursus et avec votre profil étudiant, d'accord Donc, ne choisissez pas aléatoirement et il faut que toutes les formations que vous choisissez soient euh, présentes, euh, soi-disant présentent un même projet professionnel, ok Il ne faut pas qu'il y ait de nombreux projets professionnels euh, qui sont contradictoires entre eux, d'accord Cohérence, cohérence, cohérence. C'est ça le secret pour réussir votre projet d'études en France. Donc finalement, avant de terminer, euh, voilà, je vais vous présenter euh, combien de vœux vous avez. Euh, donc vous avez euh, la chance euh, pour, euh, pour les étudiants qui comptent euh, donc qui comptent postuler pour tout ce qui est licence c'est-à-dire première année licence ils ont le droit euh, à trois vœux c'est-à-dire à trois euh, écoles à trois établissements auxquels ils peuvent postuler pour tout ce qui est Ensa architecture ils ont le droit malheureusement à seulement et uniquement deux vœux maximum pour tout ce qui est BUT ils ont le droit à trois vœux euh, pour tout ce qui est Hors d'app, donc euh, tout ce qui est L2, L3, master, certaines écoles d'ingénieurs et de commerce et polytech, ils ont le droit à 7 vœux maximum. Donc, choisissez bien votre cursus, soyez organisés, commencez dès maintenant, avant le 1er octobre, de recenser tous vos justificatifs et de les scanner et bien les numériser et les compresser euh, pour qu'ils soient bien acceptés dans votre dossier. Et commencez dès maintenant à tout préparer comme justificatif et avoir votre passeport sur tout, sur vous. Et à écrire déjà votre projet professionnel et ce que vous comptez faire en France. Parce que c'est ça qui va être le secret de votre réussite. Voilà, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo qui sera certainement intéressante pour vous. Je vous laisse et euh, je vous dis au revoir et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.